Bonjour, je suis Julie de l'agence SIMI Immobilier à Longue et Pour le coup, j'ai un parcours un petit peu atypique puisqu'en parallèle de ma licence de commerce, euh, j'ai passé mon moniteur à déquitation. Ensuite, avec le goût d'entreprendre, j'ai passé un BTS de gestion d'entreprise euh, en intégrant par la suite une entreprise dans le bâtiment. Euh, puis, bah, voilà. Le, le temps a passé et euh, j'ai eu envie de monter ma propre structure. En parallèle, euh, j'avais euh, une expérience dans l'immobilière d'un point de vue personnel et c'est pour ça que euh, j'ai rejoint les rangs de CIM après une grosse formation euh, avec eux. Ce que j'aime dans l'immobilier, c'est euh, principalement la relation qui s'installe avec les clients euh, tout au long du parcours de vente et d'achat. Et euh, j'aime beaucoup aussi le côté juridique et sécurisation finalement euh, de la vente, non seulement pour le vendeur, mais également pour l'acheteur. Eh bien, je sais très bien pousser des portes. Non, je plaisante. Euh, le travail d'agent immobilier, c'est avant tout de la rigueur, de la disponibilité et des fois, un grain de folie. Bah, tout simplement euh, qu'il a poussé la bonne porte.